On a à se poser les bonnes questions, et là, en fait, on repart avec plein de belles questions, mais surtout des engagements personnels qui vont pouvoir, effectivement, nous lancer dans la bonne voie. Donc, merci beaucoup, à jean -Luc.